bonjour aujourd'hui je voudrais vous présenter toutes mes réalisations au, au crochet pour euh, ces dernières semaines euh, à partir du mois, de septembre, so, mois de septembre octobre ce que j'ai réalisé comme truc de crochet première chose c'est ce pull je, je, je l'ai pris je sais pas encore il y a toujours quelque chose à fi, finir ce pull c'est c'est un modèle de lydia crochet je l'ai un peu changé à ma manière, il y a quelques fils à faire rentrer encore. Donc c'est pour ma fille, c'est un, un pull d'après le modèle de Lydia Crochet. Donc j'ai commencé par ce, ce pull là, on se prépare au froid, puis ce pull là, je l'ai fait, c'est le, le rouge, je l'ai fait avec une laine, comme dit, je l'ai dit auparavant dans les autres vidéos, qu'on achète et qui, qui se vend au kilo. Et puis, il y a ce pull, c'est ce joli pull, très très simple, très facile à réaliser, également pour ma fille, une jolie laine de alizé maxi, voilà, voilà c'est celle-là, c'est alizé super lana maxi, c'est qui, qui donne ces jolies couleurs très facile à faire, très facile à réaliser il se commence par le haut et, et on fait quelques augmentations puis on continue, très facile à faire donc deuxième chose c'est ce pull là troisièmement j'ai fait ce bonnet que je compte faire en, en, sur youtube, sur ma chaîne si ça vous intéresse si ça intéresse beaucoup de monde donc je peux faire le tuto il est très joli aussi, très facile. Ma fille a voulu un bouton doré pour que ça aille avec tous ses vêtements. Mais on peut faire un bouton marron, un gris, je ne sais pas, avec différentes couleurs. Voilà. Également avec cette torsade, c'est joli avec cette torsade. Et ce point-là, c'est les, les, les brides en relief. Relief avant, relief arrière. Également. Et j'ai fait chez. C est, c est, on appelle ça les chaussons c'est pour ma fille j'en ai fait deux deux pour ma fille et ça c'est pour moi j'en ai fait qu'une seule pas encore terminée c'est un long cours Donc voilà et puis autre chose j'ai fait c'est couvre chipote pour couvrir le, le, le, le les théières ou les les avec les de quoi attraper quand c'est chaud avec un joli point également moi j'adore les torsades donc il y a une torsade également ici et donc là pour le, pour garder chaud la, la, la théière pour que le thé ou le café reste au chaud donc j'ai fait ça et puis pour prendre également j'ai fait deux bérets pour ma fille un béret rouge qui peut aller avec son pull rouge et puis un béret gris et si toujours il y a des fils à faire entrer encore parce qu'au maroc c'est pas encore le froid vraiment ça c'est les, les trucs qu'on met dans les pieds de, des chaises et des tables pour pour que ça fasse pas du bruit j'en ai fait pas mal et j'ai fait une vidéo pour euh, faire euh, entrer les, les pieds des chaises et les pieds de table pour que ça n'arrête pas le parquet ou bien que ça fasse pas le bruit pour les voisins et puis j'ai fait ces, demi, ces deux euh, pour prendre euh, les casseroles, pot holder. Euh, donc euh, j'ai fait ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, les, les maniques, ça on, pas, on appelle les maniques. J'en ai fait pas mal, j'en ai fait quatre. Donc je travaille hein, depuis, depuis septembre, début de rentrée scolaire. Et puis j'ai fait ces, ces sous-tasses. J'ai fait également une vidéo là dessus, je l'ai dans ma chaîne, elle est en arabe mais si vous êtes intéressé que je traduise, je peux le faire, hein. donc s'il y a des gens qui demandent, et puis également j'ai fait les mitaines, les mitaines, le, le, le serre-tête ou bien le bandeau qui va avec, donc, et là, et là j'ai fait, fait une vidéo je crois en français et en arabe, là dessus. Donc j'ai fait, fait ça, j'ai réalisé ça. Et vous savez, les crocheteuses, les, les tricoteuses, on est pas mal fiers de nos réalisations. Donc je vous montre, je partage avec vous, laissez-moi dans les commentaires votre avis. Ça m'intéresse vraiment. Et puis on a fait, on a fait ensemble ces bonnets-là, dans une vidéo. Euh, euh, vous, euh, je l'ai sur ma chaîne également. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous et, et laissez-moi des commentaires et pour euh, m'encourager parce que je, je débute, hein, je débute sur YouTube, je débute sur euh, Facebook. J'avais pas, je, euh, je ne laissais pas mes réalisations sur Facebook avant. Donc voilà, je postais pas. Et puis on a fait j'ai fait les en gris et en rouge. Tout ça c'est pour ma fille. J'ai qu'une fille unique. J'ai une fille unique, une fille unique ce qui fait je fais tout pour elle quand je fais quelque chose c'est pour elle ou pour, ou pour ses cousines donc j'ai fait ce serre-tête avec les mitaines qui vont avec et puis j'ai fait également ce schnoud ou au, au, au Et le serre-tête le, le headband et puis les, les mitaines tout ça ensemble en utilisant le, le point étoile star stitch c'est très joli j'ai trouvé le modèle sur drop design puis j'ai réalisé ce petit truc là pas, euh, il, faut, euh, il faut encore mettre un petit ruban ou quelque chose pour euh, un bébé il y aura des naissances dans la famille donc euh, ça peut servir euh, en jaune parce que je ne connais pas encore le sexe est-ce que ce sera une fille ou un garçon et puis j'ai fait également c'est ça, c petit pour le, le tour du cou, comme un, un, comme un châle également. Et puis j'ai des encours. Mon encours euh, euh, actuellement, c'est pour moi maintenant. Cette fois, c'est pour moi. Mon encours, c'est ça. Ce joli point, il est magnifique. Regardez, j'ai déjà fait le dos. Je vais faire. Un cardigan pour moi j'ai déjà fait le dos c'est très joli comme point si vous êtes intéressé on peut faire une vidéo là dessus et puis et je, je suis en train de faire également ce petit cardigan pour un bébé pour, pour un bébé qui va naître une petite fille euh, et, et le modèle je l'ai vu sur euh, le, la, la, la chaîne de lydia moi je regarde souvent la chaîne de Lydia, j'aime bien. Donc et j'adore ce point, j'adore ce point. Regardez, c'est très joli, il reste les manches à faire. Et puis il y a un autre en cours que je suis en train de réaliser également pour un couvre c'est celui-là. Donc je fais ces hexagones, non, c'est deux le... Oui, c'est ça des hexagones et je les relis pour faire un jeu moi ce que j'ai aimé c'est ce point c'est ces trucs là c'est très joli donc, voilà mais en cours et puis j'ai fait un petit j'ai fait des, des petits un petit porte-monnaie comme ça portefeuille je sais pas donc il manque une petite fermeture là et puis un grand un grand avec une fermeture, déjà moi j'ai utilisé les restes de laine que j'avais. Les couleurs, c'est pas peut-être c'est pas très joli, mais c'est ce que j'avais donc je l'ai utilisé. J'ai déjà mis une fermeture là. Et puis il y a des choses comme tout le monde que je fais et que je vais défaire parce que j'aime pas. C'est celui-là. Attendez, j'enlève tout ça pour qu'on voit. Celui-là, moi je trouve qu'il est pas mal, mais je sais pas, je, je ne je l'aime plus. Je veux plus. J'ai déjà fait le dos également, donc il reste les deux côtés à faire et les manches, mais j'aime pas beaucoup. Donc à, à défaire, peut-être, sais pas laisser Ça aussi, j'avais commencé. Je me rappelle même plus les encours qu'on pose et qu'on oublie. Et quand je reviens, j'avais pas mis de papier ni rien, je ne sais même pas c'est quel modèle avec quel crochet je, je, je faisais et qu'est-ce que je voulais faire parce que la, la laine moi j'adore, il y a des petits, des petits brillants là j'aime bien mais j'ai pas mal travaillé mais là maintenant je crois que je sais pas, j'aime plus je sais plus, je sais plus ce que c'était je n'ai plus laissé le modèle ni rien, je sais pas quel modèle je faisais ni... des fois on oublie comme ça, des fois j'oublie de mettre un papier pour dire qu'est-ce que c'est parce que je pensais que j'allais revenir lui, mais, mais non, ça c'est un truc de tricot, que j'avais commencé pour une petite fille, mais là j'ai changé d'avis, je ne vais plus le faire je, en tricot, je ne sais pas encore, voilà vous savez maintenant dans ma caverne qu'est-ce qu'il y a. <rire> et il y a d'autres choses, hein, des encours que je, que je ne veux plus faire, je ne veux plus continuer. Donc vous savez maintenant ce qu'il y a dans ma, dans ma petite caverne, ce que j'ai fait pendant ces deux mois. J'espère que je ferai d'autres choses et qu'on en, qu restera ensemble pour réaliser pas mal de choses. Et je vous montrerai. Vos commentaires m'intéressent énormément et mon courage à continuer voilà <rire> moi quand je regarde tout ça ça fait ça fait beaucoup ça fait ça fait beaucoup de choses mais je suis quand même contente merci d'avoir suivi ma petite vidéo à la prochaine on verra peut-être que je peut que je ferai un, je ferai un tuto sur ce, ce bonnet si je trouve beaucoup de, de gens qui, à qui qui ça intéresse je ferai un, un, un je ferai une vidéo là dessus abonnez vous s'il vous plaît à ma chaîne encouragez moi euh, laissez des commentaires et, de la... et, et n'oubliez pas les likes merci à la prochaine vidéo